Mais ça marche pas là, ton application. Mais si, mais, mais c'est parce que tu sais pas l'utiliser. Hein. Regarde, je te montre. En fait, tu fais simplement faire ça comme ça et, et te brancher ce truc là comme ça. Mais où est-ce qui est passé Mais oh, Je suis là Allô Mais comment c'est possible Faut que t'appelles le SAV, je suis bloqué là-dedans. Bah, j'aimerais bien, mais euh, je sais pas comment. <rire> Ah oh, et puis, laisse tomber. Moi, je vais essayer de finir le jeu, à voir si on peut trouver une sortie. Oh, c'est quoi ce bestiole? Oh, bordel Oh, bordel, oh, bordel Non Bonjour et bienvenue chez Noël Assistance. Vous pouvez nous joindre en tapant 1. Ah elle arrive. Ah mais il y a des pièces. Chouette, on va pouvoir aller haut. Bref, oh, bordel, de la drogue. Ça, faut que j'apprenne la drogue. Oh, oh, je me sens plus fort. Allez, on détruit tout. Ah, <rire> ah, trop bien. Avez-vous essayé de débrancher et rebrancher votre box Faute Noël, maintenant je détruis tout, je suis le meilleur dans le game. Là la là la, là la, là la, là. Oh chouette, c'est la fin du niveau. Oh, un booster. Ouais. C'est bon, il y a un booster à l'intérieur, c'est ça qui faisait tout bugger, on en a de plus. Et le troisième booster, le K.O. Toon, ça y est, il est en notre possession. Allez, on s'ouvre ça sans plus tarder, parce que bah, moi je suis pressé, euh, j'adore, puis là-dedans il y a du Toon, hein, ça se voit, regardez, c'est Toon Kao, oh, ok, c'est beau. Allez, on est pas là. Oh, oh, bah d'accord. On n'est pas là pour sucrer des framboises, des myrtilles, Oh, comme c'est la période de Noël, du hou, Hein Où es-tu Et voilà. Oh que c'est beau. Des dragons, étoiles, naines, planétaires. Ben, c'est sympa ça, c'est sympa, c'est sympa pour le premier booster. Un Mélange de styles. Oui, c'est vrai. Un dragon poussière d'étoiles. une Carte assez emblématique, hein. Zone chaos. La terrain hein, pour zone chaos. Oh, les soldats de l'ustre noir, émissaire du crépuscule, ça c'est cool, du soldat lustre noir. Et ensuite, un petit monde des tounes. Et oh, une valkyrie du chaos, une petite super rare. Voilà. Voilà, c'est tout pour l'ouverture de ce booster. On se retrouve du coup pour la prochaine ouverture, pour le prochain jour et la prochaine aventure. Allez, bisous et je tendrai ces chocolats. Alors, où est le prochain bon, Visiblement, le prochain est dans un bar pas loin. Allez, en route